Êtes-vous prêts? On en, On en prend un à trois. Non, non, non, sinon ils vont nous taper si. tous dans le bac. On fait Allez, un, contre oui. un contre un contre un. Chacun se prend mais un verre. <rire> chacun prend son verre. On a contre un, je me fais enculer. Mais, mais tu suis non, suis mais non, tu vas tenir, Patato. Ryan, ah, il là, va tuer tu vite du... le sien. D'accord. Je regarde euh, ce les potes, qui qui nous. Les Mais non, c'est genre chacun met ses potes parce que c'est de la merde, oh. c'est des potions de claquer. Dommage. Ah merde, j'ai mis ma régène. Oh, je suis un petit peu con. de Yoshi. Oh la Ah, j'arrive pas à taper à cette distance, c'est terrible. Ils sont à 2 sur moi, les gars. Ah, mais c'est pas possible, il est aussi là un joueur. Non, non, moi j'ai pas le mien. Il a pas le mien. Ok, ah, vas-y, on suit, il me fait violer, les gars. Tiens, Ryan, t'en as plus qu'un. Et je me suis fait violer les, les deux mecs. Je sais plus PVP. J'assiste à un 2-v1 contre moi là. Tu tiens patato Ouais je tiens, je tiens. Mince, ils sont revenus sur moi. On focus euh, chauverne peut-être Vas-y. Mince, pas fixé. Ah c'est trop dur, on fait du 1-v1 à chaque fois. Il m'a l'air l'eau, Chauverne. Ouais, ouais. Show... 200. je peine trop sans arc. Moi, au calme, je fais zone ouais, au calme, les gars. Euh, venez, sur... venez sur moi, puis on le devient. Il oui. est venu. Bah, je t'en ramène un si Et je viens fait. sur toi. Ah merde. Allez, allez, allez il va tomber, Oh, il va pardon. Il vient de. Ah oh là là. T'as pas beaucoup de vie hein Ah juste juste enfin, oh là, là on se fait rect Ouais il me fait des chutes hein, c'est violent. Euh moi je suis dans la merde. Hein. J'ai Brock les gars. Mince. Ah, ouais Pouvoir rien faire. Bon bah, comme quoi. Patato Je compte sur toi. Hein. Ah, <rire> ils arrivent à me taper. Ah. J'ai Brock, j'ai Brock. T'en as Brock un J'ai ah, j'ai Brock, j'ai Brock. Broc. Ils sont en 2v1, allez, ils sont. Putain. Ah Lily t'étais pas mort Non non pas encore Bah là 3v1 <rire> je pense que tu vas pas tenir longtemps Ah c'est fini la force Oh y'en a un qui a Brock! Oui Lili vas-y Non il a remis son casque mais quel il Ils ont enlevé leur jambière Oh enculé T'as broque t'as ouais j'ai vu ça Attends et moi j'avais plus de potes hein Putain Moi je vous ai dit on aurait 3v1 un gars ça aurait été plus rapide non non on aurait perdu quand même Ah oh là là oh, c'est terrible Bon moi je suis pas le premier à être mort mais bon Donc là c'est fini, on a perdu <rire> C'est dingue quand hein, même qu'on a été moins bon que euh, de façon nette Au premier tour on a perdu Ouais on a perdu vrai, au premier tour fini, hein. <rire> Putain Il <rire> a dit quoi Attends mais c'est dire que c'est fini. Ah oh, putain. C'était très long. C'est quand le prochain Qu'on s'entraîne peut-être avant. Pour, <rire> euh... Euh, je sais pas. Je, je crois que c'était. C'est une bonne idée, tu vois, la prochaine fois de s'entraîner, surtout contre mmh. des gens qui passent leur vie dessus. Ouais. Puis, euh, oh. pas même si je passe ma